Je vais vous expliquer pourquoi on a parfois peur de conduire, on a parfois des crises d'angoisse qui viennent au volant, qui fait qu'on se retrouve complètement tétanisé dans des situations où d'habitude on pouvait conduire et que ça posait aucun problème. Je vais prendre l'exemple de Jean-Pierre, quand il m'a contacté, qui, bah lui, conduisait déjà depuis des années, et il souffrait à cause de crises d'angoisse qui survenaient au volant quand il était sur des voies rapides ou des voies express ou des autoroutes. Et ça l'obligeait, dans certaines situations, carrément à viser, la première sortie, mais des fois, il n'y avait même pas la sortie assez proche. Il devait s'arrêter sur la voie d'urgence, aller à une borne pour pouvoir appeler euh, les secours parce que euh, il était coincé, bloqué. Il pouvait pas aller plus loin. Quoi. Je prends un autre exemple maintenant qui peut arriver aussi, c'est dans le cas de la perte de moyens. C'était Marie qui a préparé, elle quatre fois, elle a passé son examen. Pourtant, elle était bien préparée techniquement. Elle savait, elle avait fait tout ce qu'il fallait. Elle avait fait des leçons, des leçons et des leçons avec son moniteur d'auto-école et elle se plantait, quand je dis « elle se plantait », elle perdait ses moyens pendant l'examen, et elle comprenait pas pourquoi, parce qu'elle dit « mais attends, j'ai toute la technique, je sais, j'y arrive très bien et tout le jour d'examen, bam, ça marche pas ». Et je pourrais parler encore de nombreux exemples comme ça. L'origine de tout ça, pour faire simple, c'est que c'est logé dans l'inconscient quelque part. L'inconscient, perçoit quelque chose qu'il estime être un danger et du coup, il vous prend en otage parce que c'est lui le commandeur, le boss. Il balance la crise d'angoisse et là, il n'y a plus moyen d'avancer parce que c'est tellement puissant qu'on n'arrive pas à aller plus loin. Le problème avec ça, et vous l'avez certainement vu si c'est un problème qui vous concerne, c'est que vous avez appris à utiliser ce que j'appelle des fausses solutions, c'est-à-dire toutes ces solutions qui vous ont appris à reprendre le contrôle sur vous quand ça ne va pas. Euh, quand on essaye de respirer autrement, on essaye de se détendre, on essaye de visualiser, on essaye d'utiliser de la technique, donc le moniteur d'auto-école, il pète un câble parce qu'à force de vous expliquer les trucs, il se dit, mais c'est pas vrai, j'ai beau expliquer, il ou elle arrive toujours pas et du coup, il perd patience. Pareil avec l'entourage qui essaye de vous aider. On ne travaille pas au bon endroit, on est en train d'essayer de tordre l'inconscient, l'inconscient qui est lui est beaucoup plus puissant que tous les trucs raisonnables et rationnels qu'on peut venir lui expliquer. Et tant que ça n'est pas résolu, le problème, c'est que vous allez dans plus en plus de difficultés, ça va réduire votre territoire du possible, ça vous empêche d'aller à tel ou tel endroit ou de choisir ou d'accepter tel poste de travail parce que, justement, il est trop loin, parce qu'avec les déplacements, ça va vous prendre trois fois plus de temps que la normale et du coup, ben, vous pouvez pas le faire. Pareil pour les vacances. Il y a une personne dans la famille qui ne supporte pas comme ça, qui a des crises d'angoisse en voiture, même des fois en tant que passager, hein, et qui va donc empêcher, limiter euh, les déplacements de la famille, et qui donc, elle culpabilise cette personne parce qu'elle est en train quelque part d'emmerder tout le monde, mais elle ne peut pas faire autrement. Et du coup, ça, c'est dur parce que ça fait que la personne qui souffre de ça se déprécie et perd de plus en plus son estime de soi, sa confiance en elle, et l'entourage, lui, il continue à essayer de vous aider, mais avec des trucs qui ne fonctionnent pas. Ce qu'il faut savoir et qui est vraiment important, c'est que ça n'est pas de votre faute. Ce qui vous arrive n'est pas de votre faute. Ça n'a rien à voir avec la volonté, comme je le disais avant, parce que c'est l'inconscient, lui, qui pousse derrière. Le vrai problème, en fait, ça n'est pas d'essayer d'aller contrôler tout ça, c'est au contraire d'accompagner le mouvement, c'est-à-dire d'utiliser un moyen, un système, qui va permettre à l'inconscient, lui, d'aller réguler cette difficulté tant que lui, il n'a pas eu été entendu, il va continuer à pousser et à bloquer. Donc, on va s'y prendre complètement autrement. Et c'est pour cette raison que j'ai créé un programme il y a les informations qui se trouvent là juste en dessous pour la suite. Ce programme, je l'ai fait pour des personnes qui sont bloquées, qui ont essayé toutes ces techniques qui ne les ont pas aidées. Ils sont dans une impasse. Je vous accompagne dedans pour vous montrer comment utiliser ce régulateur, cet autorégulateur, cet autodestructeur de blocage qui est là, que vous avez déjà. Simplement que comme vous avez appris à faire l'inverse, de ce qui lui permet de réguler, c'est-à-dire que vous avez appris depuis tout petit à reprendre le contrôle de la situation, Bah du coup, ça ne fonctionne pas et ça ne régule pas. Donc, on va faire exactement l'inverse. Je vous guide pas à pas pour pouvoir sortir de ça par vous-même au moment où vous en avez besoin, mais aussi en reconnexion parce que quand on est coincé par un problème lié aux angoisses au volant, bah, il y a des situations et elles sont nombreuses où on ne peut pas faire la séance tout de suite. Je vous explique tout ça là-dessus. À très bientôt les amis.